3,5 km de route bitumée, 2327 mètres linéaires de glissière en béton armé, 6 dallots de 1 mètre x 1, 657 mètres de niveau et 5897 mètres de talus protégés. Voici le nouveau chef dœuvre de Paul Biya, président de la République du Cameroun à Obala, sur la nationale numéro 4 entre Yaoundé et Babadjou. C'est le nouvel échangeur plutôt flatteur, objet de toutes les convoitises, et de conversation dans les chaumières au regard de ces derniers nous disons tous que c'est le cameroun que nous voulons et qui ne devrait souffrir d'aucune contestation cet échangeur est beau il fait des envies il séduit et il conduit très vite il a été réceptionné et inauguré avec tambour et trompette les organisateurs sont même allés chercher les élèves pour se mettre à l'école des applaudissements comme les députés après les champagnes, les dons à coups de millions, l'équipe du Grand Reportage est repartie sur le terrain pour regarder de plus près cet endroit et poser quelques interrogations. La première, comment les piétons feront-ils pour aller mener des activités d'un côté comme de l'autre à cet endroit Nous avons constaté qu'il y a un manque de de passerelles pour piétons. Personne ne peut marcher ici à défaut de le faire en pleine route, avec des risques d'accident à tout vent. Il y aura tellement d'accidents et nous-mêmes, nos, nos enfants, leur vie est exposée. Donc ils n'ont pas le temps, et eux, ils ont travaillé leur argent et ils sont partis. Je suis à, tout juste à la fin de l'échangeur et il y a une vitesse là-bas, tout juste derrière ma maison et à l'école. Les enfants meurent chaque jour. Et comme tout le temps dans ces pays, il faut toujours nous servir un projet avec des petites polémiques. Le développement doit toujours intégrer le bien-être des populations. Construire une telle infrastructure et ne pas prendre en compte les activités vivrières des riverains peut devenir dangereux. Il faut que quelqu'un ait le courage d'en parler maintenant pendant que les prestataires ont encore de l'argent dans leur poche et qu'ils peuvent facilement remédier à cette situation. Les populations d'Obala vont bientôt se rendre compte qu'elles ont peut-être été marmaillées en ce sens où les grands ingénieurs de ponts et chaussées ont volontairement oublié de construire une passerelle pour piétons. En langage terre-à-terre, l'échangeur de bala n'a pas de passage pour ceux qui vont à pied. Même pas un petit escalier pour marquer la différence avec la route principale. Comment une telle infrastructure peut donc négliger un aspect aussi important des véhicules qui vont à vive allure, imaginons des petits-enfants qui sortent de l'école et qui passent par ici. Prévenir vaut mieux que guérir, comme disait quelqu'un. Il faut surtout éviter d'occasionner des accidents et qui donneraient lieu d'accuser les villageois ils sont mécontents de n'avoir pas été très bien indemnisés. Plusieurs penseraient qu'ils ont été roulés dans la farine, notamment ceux que nous avons rencontrés il y a quelques mois, qui sont en délocalisation sans géolocalisation et plusieurs parmi ces populations se retrouvent aujourd'hui sans habitation. Ils ont détruit tout un village. Et quand on te donne 500 000, tu vas payer le terrain à combien Et construire avec quoi Il y a les gens qui sont ici là, qui ne peuvent même plus construire un jour. Il n'y a pas le terrain, rien, rien. On a détruit tout le village. On te dit que ce sont les maisons porte-porte. La maison porte-porte, donc, si c'est une maison de huit chambres avec salon, on te donne 800 000. C'est inadmissible. Ils ont manifesté une colère qui a été très vite étouffée par la bière. Généralement, dans nos villages, il faut saouler les villageois pour s'assurer qu'ils demeurent dans la joie. King Arthur pour faire passer une imposture. Tout comme cet échangeur de bala a également une autre polémique qui commence à naître. Selon les indiscrétions, cet air de repos de 68 parking aurait été construit en lieu et place du port sec qui lui aurait traversé tout droit en direction de la Sanaga comme un clan plein. Pour l'instant, l'échangeur de bala n'est que le reflet de l'idée du développement à grande échelle voulu par Paul Biya, président de la République du Cameroun. Seulement, certains continuent de tout faire pour torpiller ces grands projets en faisant soit du bricolage, soit le sabotage ou tout simplement les conduire au repos tombeau. L'échangeur de balles à Ebo, il séduit avec beaucoup de bruit de voiture, mais il annonce probablement dans les jours à venir, si l'on ne fait rien pour les piétons, une série d'ennuis. Affaire à suivre